Son... Enfin à droite, par contre, qui son... m'a mis une pastille? Son... Ah, bah d'accord, <rire> euh, gratos! Ça, <rire> c'est Misu. Ça, mais putain, Misu, arrête de voter pour moi <rire> <rire> Oh putain, oh putain, Oh <rire> <Brûler> la sorcière <rire> Mais gros, j'étais en train de faire les comms Sinon, euh, le burger, vous savez comment le faire N'essaye pas de m'enculer, là Je te faisais confiance Last of Us 2 qui ah, ouais. le, le mec a un visage Euh... Parce que genre c'est... C'est vrai, quoi C'est sûr aussi les cassettes ah, wow. H.S. Ouais... Y'a Stade qui était sur un des deux interrupteurs et qui faisait rien Euh... comment ça va Bah t'étais <rire> sur un des deux... Je suis pas descendu par l'échelle parce que je me suis dit il va me tuer Parce que t'as fait, fait un aller-retour chelou tout à l'heure donc euh... Ça oui, ça oui, je faisais ça qu'en fait comme un con j'ai appuyé sur le mauvais chiffre, j'ai vraiment mis ce qui est à côté Euh du coup ouais, est-ce que, que je Ouais pendant peux... 30 secondes c'est quand même chelou mais ok Est-ce que je peux expliquer où était le cadavre Vas-y. Oui. Alors, du coup, j'ai trouvé le cadavre, je suis une dans Ingen Room, à peu près, euh, même en haut, pour aller euh, à Brig. C'est où, Attends, Engine. où, où Engine Engine. Room J'étais euh, spawn à Cargo B, j'ai fait un peu medical, electric school, sécurité, et j'ai vu HS euh, vers Kitchen, enfin, entre euh, le couloir, entre Kitchen et sécurité. Donc, euh, du coup, j'avais des missions un peu vers View Deck, etc. Je suis parti euh... à armoire, et quand je suis monté à armoire, il y avait des euh, portes qui étaient fermées. Donc, euh, j'avais une mission à cockpit, donc je suis allé. Je suis allé à droite pour me euh, dire, putain, mais incompétent les gens qui s'activent pas pour euh, stopper le, le sabotage et du coup bah, je suis allé in room et j'ai trouvé le cadavre mais mathématiquement il y a deux imposteurs il devait y en avoir un de chaque côté oui. et en gros c'est juste il y en a un qui a fait un kill et du coup bah, le deuxième il a enfin il y a un deuxième crewmate qui a report de l'autre côté parce qu'il a vu le, le premier kill moi j'étais à l'ange en train de faire l'armoire la, là pour réparer le le, le sabotage Moi, tout ce que je peux dire, c'est que euh, HS, euh, il est passé euh, dans le couloir Kitchen et Sécurité. Et ouais. selon une théorie, je pense, c'est qu'il a dû fermer la salle où il y a la communication Cockpit, Engine Room et Amory pour pas que je vais en haut pour euh, soupçonner. On a 30 secondes, il faut voter soit HS soit Stade, il faut qu'on se mette à 3 dessus. Parce Stade, défends-toi Personnellement, j'ai spawné Kitchen, je vais allé faire le TL à la gauche, j'ai upload en bas avec le téléphone. Ouais. Je suis parti à Electrical, j'ai le... des... changé le NL courant, je suis ouais. monté, j'ai fait des photos. J'ai croisé bah où j'ai fait mon regard trop bizarre parce que j'avais pas vu que la redirection... Non, GoHS alors Ouais, go -h -s -s. Mais d'où Mais d'où Bah je sais pas faut... Non mais d'où Non mais ça de nulle part ton truc Bah défends toi, vas-y, pas trop tard Bah non mais trop tard, mais euh... C'est euh, tu... Ah c'est bizarre les deux imposteurs qui ont voté pour Hugo Ouais, je l'avoue C'est peut-être les deux personnes qui était en train d'accuser Ah ah Yes, j'avais raison Euh, j'ai un bug, je peux plus bouger ouvre la map et la Euh ouais, c'est ça, ouais. Ça, oui. Ouais, c'est que ça marche pas. Et bah tu en as le cul. Euh, roule ta tête sur ton clavier, moi ça a marché tout à l'heure. <rire> Il l'a vraiment fait. Attends, ah j'ai pas vu nom Discord. Faut, faut quitter le jeu, mais euh, parle pas pendant qu'on joue. On fait. One hour later. Bon, on va, pas, on va pas y passer Alors... 3 ans. Ouais, je pense que c'est stade. On sait que c'est oui, stade. J oui, j'ai toutes mes tâches. On a fini toutes nos tâches. Il reste que quelqu'un qui est en fantôme qui n'a pas fini. Bon, oui, c'est pour ça. C'est que je pense que stade il doit bien se faire chier depuis euh, 10h. Et voilà. Autant finir la game pour qu'il se fasse pas chier. Vous êtes sûr que c'est stade Oui, du coup, Oui, j'ai taillé mes... toutes mes tâches. Euh, c'est pour ça qu'ensuite je suis allé euh, cockpit pour voir s'il y a eu du mouvement Et je voyais euh, tout le monde. Et stade bah, il bougeait pas. Ça, c'est sûr, il bougeait pas. Il était injain. Il est bugué. Bah, je suis bugué, tout cassé! J'ai admis, le, le, vraiment le petit palpat pendant qu'on joue. <rire> <jeu. rire> Il est tellement ouais. bon méchant! J'avoue que c'était dur, c'était dur. <rire> a chaque tu peux la voter éventuellement, c'est comme tu veux. Tu es vraiment un tout bon joueur. Bah, y'a pas de soucis. Alors, Misu, je vais t'enculer. Toujours j'ai fait ta vie de <rire> passer sur Norage. Je vais t'enculer, mon gars. <rire> Genre, règle numéro 1, Misu, votre Norage, déprenez tour. Mais tout le temps, chaque game, <rire> c'est du focus. C'est l'une des règles dérouillées. Mais le faites pas tous, SVP. Bon pour ça je vais m'amuser avec mon raton laveur Il est là, il est pas là, il est là, il est pas là reste 20 secondes, j'aimerais juste dire pourquoi j'ai buzz J'ai buzz juste pour voter HS au cas où non mais... Non vraiment Pour moi c'est une orage Omisou Pour moi c'est une orage hein ah je sais pas hein, oui. il a appuyé sur le bouton devant oui. moi, euh, on était ensemble là en haut On a pas du code, est-ce que vous avez même un côté aussi voilà. Sinon y'a Norage qui part sans... <rire> y a Y'a Norage <rire> qui part par <rire> raison Putain je le savais Je le savais Ok c'est HS, votez HS, c'est terminé Pardon Vraiment tu peux me croire, fais-moi confiance Alors moi j'étais main hall <rire> Il était main haul <rire> là genre, incroyable, le Non non. <rire> Non, <rire> j'étais main mais hall. Si tu voulais accuser quelqu'un, <rire> t'aurais dû accuser euh, Kaku en fait. Bah ouais, si j'étais si un pot et que je voulais accuser quelqu'un, j'aurais quelqu accusé non, Kaku effectivement. Bien, bien vu, belle déduction. T'aurais dû accuser Kakou. Je vais passer à 2 parce que si j'en voulais quelqu'un, justement c'est toi, c'est logique parce que t'es plus suspect que tout à l'heure. En plus, il est plus suspect que tout à l'heure. Non, mais je suis main hole genre. Attends, non. Et bah écoute, j'ai un dé. Si je fais ce sera un père ce sera. un Non, non, t'as goûté, t'as goûté pas. Le <rire> truc qui s'est passé, c'est que le mec s'est fait tuer à gauche de la plateforme. Yes! Yes, ah, ok. Oh ça. yes! Yes! <rire> Est-ce qu'on peut parler quand même de Norage qui avait pas parlé et qu'au au final on l'a voté pour elle et. a <rire> tout <rire> ouais, fait. Les bah oui, raison. Vous, non, en fait, Norage, si j'ai voté pour elle à la fin, mais vraiment en, en réflexe. Je pensais que c'était le premier tour. Je suis bugué. Oh putain, oh, lui! Eh, hey, c'est pas ma bonne chose! Bah dis que ça commence Putain, j'ai report, tu me l'as volé! Eh ben, eh, ben, eh ben voilà, en, électrique, en bas d'électrical, je viens de stockage et j'ai trouvé le cadavre de HS et puis bah <rire> Norage qui est arrivé juste au même moment. Norage elle était avec moi, euh, on était. J'étais en train de prendre ma douche et de me mater sous la douche. Donc euh, oh. Voilà. oh bah dis donc tu vu comment tu m'as vu Attends quoi quoi quoi quoi quoi Donc toi tu m'as vu, mais moi je t'ai pas vu mec. Non, mais il prenait la douche, il y a de la buée et tout. Bah, je sais pas, je je pas moi j'étais dans la quête et je te voyais donc. Euh... Je t'ai même pas vu, pas une seule fois. T'étais sur le quête. truc des petites, euh, de petites quêtes juste à côté. Putain, je t'ai pas vu. Mais comment tu m'as vu Non, mec, non, comment tu m'as vu Les lumières étaient éteintes. Je sais pas, <rire> j'étais dans la quête. Non, mais ok. Moi, je sais <rire> non mais ça se trouve okay. que je juste pas vu euh, Norage, <rire> genre vraiment Mais Norage, je te pas, c'était juste ce hein, Parce que je t'ai vu tout le long et il a pas de soucis hein. bah, Je t'ai vu au record et après t'es allé descendu, t'as fait ta quête etc Il y a quand même une possible pour Zella <rire> hein. Ouais, exela, Je suis sûr que c'est Norage je... C'est genre... Mais je l'ai pas vu à la douche <rire> Ah putain... Ah. Euh... Vous arrivez à bouger ah, ou c'est bon. <rire> <pas>, ou... <rire> moins qualité Salut global. T'as bougé T'as bloqué qu'on tu fait, fait de... en grenage, en grenage. Oh oui Je suis libre. oui Je suis libre. Suis oh, libre. Je, je suis libre. libre. T'as fait toutes okay. tes quêtes à la domaine Stade Ouais, j'ai plus de quêtes à la mine. T'as fait ta carte euh, <rire> T'as fait tes bagages T'as des beignets là C'est bon On peut partir Carte, T'as pas oublié ta brosse à dents, hein Bah, merci Hugo, ouais. merci, je sais pas pourquoi t'as pas fait le truc en fait. Bah c'est simple oh. parce que vu qu'il y avait encore deux imposteurs, t'allais me cut donc euh, c'est assez simple quoi. Ouais mais j'avais 15 secondes de CD, t'avais largement le temps en fait de faire le truc et qu'il y a une personne qui buzz à ce moment-là. En tout cas, celle-là, euh, j'avais une bonne vision du genre, euh, <rire> vraiment, je, je t'ai regardé, j'ai fait, attends, t'étais imposteur Ah ouais, ça se been <rire> Bon, en tout cas moi je vais vous laisser, merci à mes viewers de 0 personne d'être passé de nuit. <rire> je pensais être nus avec mes oh, viewers. ah ouais bah tu sais moi je viens de me faire avoir un sub aujourd'hui mais au final c'est euh, ouvert ouais, le soir bah, ah bah demain demain, dire, demain je pas vous préviens c'est grosse session poker allez salut t'as pas dit <rire> d'accord elle m'a même pas laissé à dire MP s'il te plaît ah merci Kaku pour le follow du coup <rire> bon au moins une personne est venue à la fin c'est pas mal <rire>